Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce joli bonnet, ce bonnet d'hiver qui est très chaud, avec un joli point très très très facile à faire. Donc on va faire un bonnet et une écharpe. L'écharpe c'est facile. On va utiliser le même point pour le bonnet. On va l'utiliser pour faire l'écharpe. On va commencer tout de suite. Je vais euh, je vais utiliser ce fil, yarn art, Finland. Il fait... La pelote fait 100 grammes et 200 100 mètres de long. C'est 100% acrylique. Et je vais utiliser un crochet numéro 5. Je vais utiliser un crochet numéro 5. J'aurai besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille, de marqueur et d'un centimètre pour mesurer. Voilà, je commence tout de suite. Je commence par faire un nœud et ensuite on va faire 50 mailles. La maille, je tourne le fil, je fais sortir du nœud. Je prends le fil et je fais une maille. Je vais en faire 50. continuer à faire ses comptes et on se retrouve voilà j'ai fait mes, 40, mes 50 mailles donc on va commencer le premier rang donc je commence par faire deux mailles en l'air qui vont compter pour une première bride je, je mets un marqueur sur la dernière maille Donc je fais deux, je saute la première et je prends le fil pour aller faire ma, première, ma deuxième bride. Donc je fais un, un jeté et je, je tire une boucle, ensuite un jeté, je vais laisser tomber deux, un jeté et je laisse tomber les deux dernières boucles. Voilà, les deux mailles qu'on a fait et la première qu'on a sauté ça fait une bride et ça c'est la deuxième bride. Je, pour faire la bride, je prends le fil, je fais un jeté comme ça, et je vais m'introduire dans la maille, et je, je prends le fil sur le crochet, je tire une boucle, j'ai trois boucles sur le, croche, le crochet, donc je fais un jeté encore, je laisse tomber deux, un jeté, et je laisse tomber les deux dernières, c'est la bride, donc on va faire tout un rond de brides en laissant les sept dernières, mailles, Les sept dernières. Avant de finir, on laisse sept dernières mailles qu'on va faire en maille serrées. Donc, je continue mon rang en bride. Comme ça, dans chaque maille, je fais une bride. On continue à faire la bride. On descend les sept dernières. Quand on se retrouve. Donc voilà, j'ai fais des brides sur ces mailles-là. Il me reste 7. Sur ces 7 mailles, je vais faire des mailles serrées. Donc, faire une maille serrée, j'introduis le crochet dans la maille, je prends le fil, je le tire, je tire une boucle, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Ça, c'est la maille serrée. Donc, une première maille serrée. Si j'ai peur d'oublier, je mets un marqueur sur la maille pour savoir où j'ai commencé mes mailles serrées vous pouvez mettre un marqueur ici ensuite je fais des mailles serrées sur les six dernières qui restent voilà la maille serrée j'introduis je tire et je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles donc on fait des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Et voilà ma dernière. Ouais, je fais une maille serrée sur chacune de ces mailles-là. Voilà ce qu'on va obtenir des brides ici et des mailles serrées en haut. Je tourne mon travail et sur le bras arrière, celui-là, je vais faire des mailles serrées. Donc le deuxième rang c'est un rang de mailles serrées je commence comme ça je vais mettre un marqueur sur la première maille serrée que j'ai fait ici voilà. je fais des mailles serrées sur tout le rang mais seulement sur le bras arrière de la maille je continue j'arrive à la septième maille j'enlève mon marqueur d'ici et je vais le remettre ici sur les brides maintenant on arrive aux brides on va faire des mailles serrées sur chacune des brides mais il y a les deux brins celui-là et celui-là donc nous on va travailler des mailles serrées sur le brin arrière donc on va faire tout un rond de mailles serrées jusqu'à la fin pour continuer en maille serrées jusqu'à la fin et on se retrouve. J'arrive, donc j'ai fait un rang de mailles serrées. J'arrive à la dernière. Je vais retirer le marqueur et faire une maille serrée sur brun arrière aussi. Voilà. Je tourne mon travail. Voilà ce que vous allez obtenir. Je tourne mon travail donc. Et je fais deux mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je mets mon marqueur sur la dernière maille, comme ça. Je vais sauter cette maille, la première, et je vais prendre le fil, aller m'introduire sur le bras arrière de la deuxième maille et faire une bride. Donc, je vais faire comme le premier rang. Un rang de mailles de brides, mais sur le brin arrière du de la maille. Voilà les deux bras. Nous, on va travailler sur le bras arrière, donc faire des brides sur le bras arrière jusqu'en arrive où on a commencé les mailles serrées. Voilà. On continue comme ça. Continuez à faire des, brins, des des brides sur le brin arrière jusqu'à ce que vous atteigniez votre marqueur où on commence les mailles serrées. Ok, j'ai terminé euh, les, les, les, la partie des brides et j'arrive à la partie des mailles serrées. Donc, je, euh, le marqueur me rappelle que là je, je dois faire des mailles serrées. Donc j'enlève le marqueur et je vais faire... Des mailles serrées, mais également sur le brin arrière de la maille. Donc la maille, les deux brins. Moi je vais travailler ici. Je m'introduis pour faire ma maille serrée. Et je fais sur le brin arrière pour ces mailles-là. Donc comme ça. Encore une maille. L'avant dernière. Et j'arrive à la dernière maille. Je, mon, mar, mon marqueur, il est sur les deux brins. Donc c'est bon. C'est une bonne chose. Donc, et j'enlève le marqueur. Et je m'introduis pour la dernière sur, sous les deux brins. Et je fais ma dernière maille serrée. Pas seulement sur le brin arrière, mais sous les deux brins. Donc j'ai fini ma dernière maille serrée. Je tourne le travail et sur ma première maille, je vais faire une maille serrée une maille serrée sur la première maille mais sur le bras arrière une maille serrée sur la deuxième je reviens, je mets mon marqueur sur ma première maille comme ça je me rappelle et je continue le troisième rang, le quatrième rang, c'est le rang 2. C'est la même chose que le deuxième rang. Donc on va faire un rang de mailles serrées sur le brin arrière. On va faire un rang de mailles serrées tout le long, jusqu'à la fin. Donc euh, on continue. Vous répétez le rang 2. continue juste comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc euh, on arrive au rond 5. Je vais tourner mon travail. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc je tourne mon travail. Le rond 5 c'est une répétition du rond 3. Je fais deux mailles en l'air. Je vais sauter la première, aller dans la deuxième mais sur le bras arrière et faire une bride. Je continue tout un rang de brides, mais je n'oublie pas de remettre le marqueur. Donc j'ai fait deux mailles sur la deuxième maille là. Ça c'est ma première bride. Les deux mailles chaînettes. Donc je mets le marqueur sur cette longue. C'est là que je vais m'introduire. Pourquoi je mets les marqueurs ici C'est pour avoir des lisières bien nettes. Soit que ce soit ici et que ce soit ici parce que si vous oubliez la dernière maille, votre lisière ne sera pas parfaite. donc N'oubliez pas de remettre vos marqueurs et là on va continuer à faire un rond de brides c'est le, le rond 3 répété, donc un rond de brides jusqu'à ce qu'on arrive ici. Là où on a mis le marqueur pour les mailles serrées et je fais 6 mailles serrées sur le brin arrière. La dernière, je fais une maille serrée, mais en prenant les deux brins. D'accord Donc, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on termine ce rond 5 et on se retrouve. J'ai terminé la partie des briques j'arrive à la partie des mailles serrées j'enlève mon marqueur et sur le arrière je m'introduis pour faire les mailles serrées donc je fais la première je remets mon marqueur je continue mailles serrées jusqu'à la dernière maille et mais je travaille que sur le brin arrière j'enlève le marqueur et là sur la dernière, je ne travaille pas seulement sur le brin arrière, mais je m'introduis sous les deux brins et je fais ma dernière maille serrée. Là pour faire le rang suivant, je tourne mon travail et je vais faire tout un rang de mailles serrées. Tout un rond de mailles serrées. Donc je, je, je commence dès la première, je fais une maille serrée et J'introduis mon marqueur pour pas me tromper pour la suite. Je continue tout un rond de mailles serrées. Les marqueurs ça dérange un peu mais ça permet d'avoir un travail bien net parce qu'on risque d'oublier voilà. je continue donc mes mailles serrées sur le bras arrière jusqu'à la fin du rond ensuite voilà vous continuez jusqu'à la fin du rond en mailles serrées et Ensuite ce que vous allez faire, c'est une répétition du, rond de, du deuxième rang et du rond tro, et du troisième rang. Donc après ce rang qui est une répétition du deuxième, on va faire une répétition du troisième rang. Donc ça va être 2, 3, 2, 3, 2, 3. Donc vous allez, on, va, on va vous mesurez, voilà moi. Mon bonnet, mon bonnet il fait. Il fait. 36 cm, 36 et demi, donc on fait 36 et demi, voilà, attendez, 36 et quelques, donc ça peut aller jusqu'à 37, donc on va continuer comme ça, on va continuer comme ça en répétant le deuxième rang ici. Donc, c'est un rang de mailles serrées. Après, c'est des, des, des mailles serrées ici et des brides. Ensuite, c'est un rang de mailles serrées. Ensuite, rond de mailles serrées jusqu'à la Des mailles serrées jusqu'à la septième. Ensuite, des brides. Donc, c'est une répétition du deuxième et troisième rang. On va travailler comme ça jusqu'à jusqu faire 48 rangs. 48 rangs donc. 48 ronds, ou bien tout en travaillant, vous mesurez le tour de la tête de la personne à, quel, à laquelle sera destiné ce bonnet et essayez de ne pas faire trop large parce que le point, regardez, est, si la personne tire sur le bonnet, il va s'étirer. Il vaut mieux faire un bonnet qui tient qui, qui entoure bien la tête, pas plus. Donc, voilà, continuez jusqu'au jusqu 48e tour ou 48e rond ou bien jusqu'au tour de la tête de la personne et on se retrouve voilà ce qu'on va obtenir à la fin donc voilà c'est la partie basse du bonnet et la partie haute pour ma part j'ai pas fait 48 ronds j'en ai fait que 45 je pense parce que ce bonnet, il est destiné pour mon mari, hein, et, il est pour mon ma et mon mari, il n'arrête pas de tirer sur le bonnet. Donc à la fin, il devient trop large. Celui-là, je vais le faire un peu serré. Voilà, je termine la, le bonnet comme ça. Donc voilà, ça c'est la partie basse, et ça c'est la partie haute. Maintenant, vous avez les deux côtés. Un côté comme ça, qui peut tout aussi être bien. Mais, pour, mais moi, je préfère celui-là, c'est un genre, c'est comme s'il y un genre de plissé. pour faire les coutures, je, prends, moi, je vais utiliser mon crochet. J'enlève mon marqueur, j'enlève le marqueur, et je m'introduis dans la dernière maille. Ça, c'est la face, donc je fais face sur face, et je m'introduis dans la dernière maille, ici également. Je fais une maille coulée, ensuite je m'introduis dans la suivante comme ça, je fais une maille coulée, et dans la deuxième ici. Dans la, la suivante ici, sur l'autre côté. et Je fais également une maille coulée. Une maille collée sur le côté et sur la suivante en face, je cherche ma maille suivante, c'est celle-là. Donc je sors mon fil et je m'introduis dedans pour faire une maille collée. Une maille collée ici sur ce côté. Et une maille en face, une maille, je m'introduis en face pour faire une autre maille coulée. Je continue comme ça, je fais une maille coulée sur ce côté et je m'introduis en face. Ça, c'est une façon de faire. Il y a plusieurs, vous choisissez, vous pouvez même coudre avec une aiguille. Donc ça, c'est la maille coulée en zigzag. Et je m'introduis en face. La maille en face. Et je fais également une maille coulée. Regardez ce que j'obtiens. Est-ce que vous allez avoir de l'autre côté on ne verra pas la couture d'accord je continue comme ça jusqu'à la fin de mon nez et on se retrouve et là je continue mon travail je continue à coudre jusqu'à la fin Je m'introduis dans ma dernière maille et je termine la couture du côté. Voilà. voilà J'ai fini la couture de ce côté. Il me reste à faire le tour ici. Je prends l'aiguille, je prends le fil. m'introduire, je vais faire un faux filet je vais faire le tour du haut du bonnet et voilà j'arrive à la fin ici Mon filet du début je tire sur les les le côté et je serre. c'est de serrer le maximum. Et je fais des nœuds. Maintenant, je vais cacher tous ces fils. Là, si vous décidez de faire un pompon, vous pouvez, mais même pour moi, non, parce que c'est pour mon mari. Donc, je vais pas faire de pompon là. Je vais juste serrer le haut du bonnet. Et ensuite, je cacherai les fils. Voilà notre bonnet, une fois terminé. Voilà les coutures. Comment j'ai fait J'ai caché tous les fils. La couture du côté. Ce qu'on a fait au côté. De le point. La maille coulée zigzag. Ça donne ça. Donc voilà. Le bonnet. comme ça et en plus on plie la partie et vous avez la couture qui qui est visible ici voilà notre bonnet termine une fois terminé j'ai fait en même temps une écharpe pour mon ma mari donc combien j'ai fait j'ai fait 1m50 1 m 50 de, de longueur. J'ai travaillé les mailles comme ça. J'ai fait les mailles comme ça. Je vais comme ça. 1 mètre 50, j'ai mesuré d'ici à ici. Je n'ai pas, pas travaillé dans ce sens. Je n'ai pas travaillé comme ça, mais plutôt dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rangs. 19 rangs, ce qui m'a donné une largeur de 20 cm. J'ai fait, fait un nombre de mailles qui me donne une longueur de 1m50 et j'ai travaillé ce nombre de rangs qui m'a donné 20 cm de largeur. Et ça, le, ça c'est le côté dos, la face. C'est ce point-là qu'on a travaillé, qu'on a essayé d'avoir. C'est le même pour le bonnet. Et voilà. Et j'ai fait ces brins là vers la fin pour augmenter un peu la longueur et c'est tout. Pour le bonnet, pour un, une pelote de 100 grammes, voilà ce qu'il me reste de la pelote de 100 grammes pour faire le bonnet. Voilà, notre vidéo est maintenant terminée. Non. On a utilisé le j'ai utilisé le même point qu'on a utilisé pour le bonnet, c'est le même. J'ai fait un nombre de mailles comme ça dans ce sens là et j'ai travaillé un rond de mailles serrées et un rond de bride avant de mailles serrées et un rond de bride sur le bras arrière et ça va donner ça. Donc c'est un ensemble pour mon mari. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez compris mes explications. Hum. Si vous, avez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de le like et merci pour si vous la partagez. et Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouvera dans une autre vidéo. Inch'Allah.